Jean-François Castanier, meilleur de France chocolatier confiseur. J'office euh, pendant ces trois journées en tant que président de la classe des meilleurs de France chocolatier confiseur. Nous sommes réunis au centre euh, de CUNAC, le CFA de CUNAC. Nous avons dix candidats qui euh, sont sélectionnés pour cette finale qui s'est déroulée, et qui est en train de se dérouler d'ailleurs, du 4 au 7 octobre. Chacun d'entre eux avait un programme bien précis qui était basé avant tout sur euh, la créativité, l'innovation. Et le côté artistique de notre profession, tant dans les bonbons qu'ils devaient nous présenter, ainsi que évidemment les pièces artistiques qui vont servir à élaborer leur vitrine de travail. Le thème que nous avons imposé pour cette finale était de s'exprimer sur le terroir. Donc, chacun d'entre eux a choisi évidemment un terroir et aussi des produits issus de ce terroir pour travailler autour de leur fabrication de bonbons de chocolat et de confiseries. Donc bonjour, je me présente, je suis M. Mazella, chocolaterie de l'Opéra. Nous sommes une entreprise familiale qui est animée par la passion du, du chocolat depuis quatre générations. De ce fait, il était important d'être présent et d'être partenaire de ce concours qui regroupe les meilleurs chocolatiers confiseurs de France. La Chocolaterie de l'Opéra propose des, des chocolats de couverture de très haute qualité, dû à son sourcing, le souci de la famille de Loisy, et justement de, de, de trouver les meilleures fèves d'une rareté, avec une excellence euh, aromatique, avec des goûts très prononcés. Et cela pour permettre à nos clients de renouveler et d'aller plus loin dans le quête de l'excellence, ce qui est le cas aujourd'hui dans le cadre de ce concours. On en profite pour féliciter les dix finalistes qui, à ce jour, sans savoir les résultats, font partie déjà de l'excellence à la française.